Ça marche, là, la caméra Vous m'entendez, Berthier Bonjour, chef. Vous voulez me voir Oui, mon petit Berthier. Ça grogne à la base. Et 2022 approche. Alors, le patron veut un petit clip festif pour cajoler l'enseignant de base, vous voyez Du sur-mesure pour vous. C'est une idée géniale, chef. Écoutez, Berthier, voilà quelques tuyaux. Ça fait 40 ans que je suis dans ce service et je ne serai pas toujours là. Donc, soyez attentifs. D'abord, pour sabrer le second degré, parlez de priorité aux primaires. On concède quelques postes dans le premier degré, moins bien payé d'ailleurs, ce qui permet d'opposer les enseignants entre eux tout en cochant la case « Objectif global de suppression des postes ». Tenez, les chiffres dans le secondaire. Plus d'élèves, moins de profs. Et voilà, 10 profs en moins pour 1000 élèves en 15 ans. 59 000 postes économisés rien que pour le second degré. Si on l'avait fait d'un coup, vous imaginez le tollé la grève reconductible, les grands titres, dans chaque établissement, 10% de profs en moins, gna gna gna, gna une pluie d'heures sup, gna, gna gna gna Alors que sur 15 ans, ceux qui restent ont épongé des heures sup, une transition en finesse pour une gestion saine. C'est ce qui fait la beauté de notre travail, Berthier. Et nous nous devons d'en être fiers. On a de la chance d'avoir un métier qui a du sens, chef, mais ils sont déjà à 29 en rep au lieu de 24. Comment on fait pour continuer on expérimente déjà la suppression des rêves, Berthier. Chef, vous êtes un génie, mais vous pensez que ça va passer Les conquérants, ça ose tout, Berthier. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Mais attention, hein, il faut jouer stratégique, dans le feutré, sans oublier qu'on s'adresse au prof. Vos lunettes, Berthier. Bien. Alors ça, vous voyez, c'est la carotte. La carrière rénovée. L'évolution du salaire avec l'ancienneté. Prof des écoles, certifié. 1800 bruts avec plus 5, c'est bof Mais regardez-moi toute cette oseille juste en fin de carrière 3700 bruts Ça a l'air pas mal Ça a l'air Vous l'avez Berthier euh, oula, oula, oula euh, Dérapage des finances publiques assuré Mais non, car en réalité on paie ceci Les courbes bleu clair et orange sont en euro constant Waouh C'est l'inflation Oui Il suffit de laisser faire mère nature Tenez 40 points d'indice face à l'inflation en euros de 2021. Le patron a pu rendre 200 millions sur le budget 2020. C'est comme ça qu'on lutte contre la dépense publique, Berthier. C'est beau, toutes ces économies. Mais, chef, à Bac plus 5, qui va vouloir faire ce métier pour 2400 euros bruts en fin de carrière Eh bien, des gens qui aiment le contact avec les enfants. Et qui ont l'habitude de travailler gratuitement, ou pour un salaire inférieur, il y en a beaucoup. La femme est l'avenir de l'éducation nationale, mon petit. Chef... Euh... Que dirait la formatrice antisexisme Bah rien, elle est pas là Regardez, ça marche depuis longtemps. Bon, il faudra trouver quelque chose quand on atteindra les 100% de féminisation dans le primaire. Distribuer des moustaches postiches pour que ça ne se voit pas La baisse des salaires, la précarisation et le manque d'attractivité du métier ont mis fin à la parité. 86% d'institutrices qui sont les moins payées, ça défrise Marlène Schiappa. Découvrez... Moustiche La moustache postiche qui camoufle vos statistiques avec ma barbouille, le modèle XL de moustiche. À moi, les privilèges masculins. Moustiche, quel toupet Avec maintenant une version collable sur les masques pour rester paritaire en toute mesure barrière. Existe aussi en version égale et moumoute pour les cadres, députés, ministres. Ceci était un message du ministère du patriarcat. Sinon, euh, encore plus d'heures sup, chef. Encore et toujours, Berthier. Encore et toujours. D'autant plus qu'elles sont souvent moins payées que les heures statutaires. Hein. Mais avec la baisse des salaires, euh, les profs courent après comme derrière un sucre. C'est drôlement bien pensé, chef. et oui, pour maîtriser les couilles, il y a les non-titulaires aussi. Hein. Comme disait Darkos, pas besoin d'un bac plus 5 pour changer des couches. Mais chef, avec plus de contractuels, plus d'élèves et de par prof, comment on va faire pour fournir des employés formés au patronat mais rassurez-vous, Berthier, une part croissante du travail est considérée comme peu qualifiée. La majorité s'en sortira pour occuper ses postes, et ceux qui ne s'en sortent pas pourront être au chômage pour faire peur aux premiers. Et puis pour les postes qualifiés et diriger le pays, on peut compter sur le bon vieux privé qui nous donnera toujours des types comme le patron. Ah, ah oui, c'est vrai. Il est sorti du collège Stanislas, un établissement catholique qui refusait la mixité. C'est pas du séparatisme religieux Dans ce cas, on dit liberté de conscience, Berthier Bon, allez... Trouvez-moi quelque chose pour emballer tout ça, mais euh, pas les musulmans, ça commence à se voir, euh, pour changer peut-être, euh, je sais pas, euh, les musulmanes et la piscine par exemple. N'en dites pas plus, chef, j'ai une idée Dans notre monde menacé par le séparatisme et l'islamo-gauchisme, un homme se bat au péril de sa vie. Cet homme, c'est Jean-Michel Blanquer Le combattant républicain doit avoir une souplesse exemplaire. Alléger un secondaire surdoté c'est retrouver une indispensable flexibilité. Survolant les batailles pour l'avenir, cet homme s'attaque par une enquête au risque majeur qui fracture notre société, l'allergie au chlore. C'est grâce à cet homme que la France reste la France et la République reste la République. Alors disons-lui merci. Merci. Il ira loin. Directeur de cabinet au moins. Voire même... Démission Macron, démission du ma